T'ai donné mon cœur, mais dès le jour d'après, tu l'as rejeté. Cette fois, je le donnerai à quelqu'un qui veut mon bonheur. Mon coeur, mais dès le jour d'après, tu l'as rejeté Cette fois, je le donnerai à quelqu'un qui veut mon bonheur